Bienvenue à Lyon. Tu dois maintenant te débrouiller tout seul, sans papa ni maman. On peut te proposer des idées pour bien commencer ici. Première chose, retire ta casquette et laisse-toi poser la moustache. La moustache c'est cool. Tu as beaucoup de place dans ton portefeuille, mais tu n'as pas grand chose pour les remplir. C'est donc tu as besoin ici, c'est ta carte émera qui te à avoir des réductions sur les concerts, les sports et plein d'autres avantages pour les loisirs et la culture. Tu as besoin aussi de ta carte culture. Elle te permet d'avoir un accès aux musée et aux bibliothèques de la vie ainsi que d'avoir des tarifs préférentiels sur certains spectacles. Et enfin, ta carte d'abonnement TCL pour pouvoir aller en transport en commun à tous ces lieux culturels. Maintenant que le week-end arrive, tu es affalé dans ton canapé en train de boire un bon café et tu te demandes comment savoir où se déroulent les activités sur Lyon. Voici deux journaux qui m'ont bien aidé. Les petits bulletins et les 491 rendre des précis alliés dans ton choix des loisirs. Maintenant, nous pouvons te conseiller deux événements en ces débuts d'année scolaire. La Biennale d'art contemporain de Lyon du 10 septembre au 3 janvier et les festivals Lumière avec Martis Concez du 12 au 18 octobre. A toi de voir si tu veux plus de cinéma ou musée. Voilà, tu peux commencer ta vie lyonnaise en profitant des derniers rayons du de soleil de l'été. Bon voyage